Il tient un mur, il tient un mur cassé. Ah euh, il a remis, il a remis. Ah tu top un 5 sub. Oh, T'as pris, pris aucun risque là. <rire> T'as pris aucun risque Il a dit tu top un 5 sub Je suis en 1v3, je suis éclaté, il a dit tu tape un 5 sub